Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. J'aimerais, euh, euh, on est le 24 décembre, la veille du, de Noël, et j'aimerais peut-être faire un genre de résumé de ce qui s'est passé cette année. Euh, peut-être regarder ça, euh, pas en détail, mais euh, regarder en gros les indices, euh, l'or, euh, le pétrole, euh, le dollar américain aussi, euh, ce qui s'est passé. Je pense qu'on est à la veille de quand même euh, correction euh, euh, qui devrait euh, peut-être replacer un peu le marché, parce que d'après moi, le marché va monter jusqu'à ce que l'élection euh, américaine arrive, élection euh, on dit <rire> presque gagnée de Donald Trump, euh, mais en tout cas, on va voir, mais je pense que le marché va être vraiment maintenu, euh, que ce soit... Parce que, pas que ce soit artificiellement, parce que le marché est en ce moment retenu artificiellement, euh, par la Fed, par euh, de l'injection massive de capitaux, il n'y a rien qui a changé. Donc, euh, en, en regardant ça rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, euh, ce qui a marqué euh, 2019, euh, c'est sûr que <rire> l'histoire des... Euh, ben, Avant, on, on commence un peu au euh, euh, début de l'été, euh, c'est sûr que l'or, l'or qui a cassé euh, une euh, résistance très, très importante euh, qui perdurait depuis des années, donc c'était le 1365 à peu près, excusez, 1365, c'était le, le, le la résistance à casser, c'est arrivé, cet événement-là est arrivé cet été, donc euh, on a dépassé allègrement euh, ce, cette fameuse résistance, on est allé jusqu'à... 15, 1550, c'était l'objectif, c'est à peu près ça. Là, on est en consolidation en ce moment, euh, mais le tableau est très, très euh, reluisant pour euh, l'avenir au niveau de l'or. Euh, donc, c'est l'événement de, de l'été euh, qui nous a vraiment marqué. Euh, euh, on a été patients, euh, ceux qui euh, croient en, en, du fait que l'or va monter à cause du fait que euh, l'économie est artificiellement soutenue par euh, ben, la FED, qu'on injecte des capitaux, donc les actions sont réachetées par les entreprises... Euh, euh, donc euh, oui, c'était euh, on dit prévisible. C'est jamais prévisible, c'est pas nous qui décidons. On est seulement des observateurs, mais à l'aide de graphiques, on a pu quand même voir que euh, ça pourrait arriver et c'est arrivé euh, cet été. Donc euh, en ce moment on est en cons consolidation, mais comme on, on rappelle, on avait une grande, grande figure de tête et épaules inversées. Donc euh, on poursuit euh, la course, ça va se poursuivre en 2020. Euh, Quelques-uns émettent des objectifs. On va voir quest ce qui va arriver réellement, mais il n'y a pas encore rien de de, de précis. Au niveau euh, des indices aussi, les indices ont continué à, à, à connaître des nouveaux, surtout les derniers temps, à connaître après octobre, là, à connaître des nouveaux sommets. Donc, euh, c'est un événement qui est un non-événement parce que, dans le fond, c'est soutenu artificiellement par la Fed. La crise des repos qui est arrivée en septembre. Euh, ça, c'est un événement assez important aussi où euh, la Fed a commencer à paniquer, injecter, injecter, injecter de l'argent. La crise des repos, c'est que les banques se prêtent plus entre elles parce qu'ils ont une perte de confiance. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à injecter des milliards, des milliards. Et là, d'ici au 14 janvier, c'est 500 milliards. C'est démesuré. C'est une folie. Euh, euh, c'est vraiment pour soutenir artificiellement euh, le marché. Mais est-ce que le marché va continuer à monter en 2020? Janvier, on pourrait connaître une bonne correction, mais je pense encore que le marché va être maintenu artificiellement jusqu'à ce que les élections américaines euh, arrivent. Donc, euh, c'est un peu le bilan rapide de ce qu'on a. Le pétrole a fait pas mal de surplace. Là, en ce moment, on commence à monter. Euh, euh, OK, peut-être vous parler du dollar américain. Euh, le dollar américain, oui, a été, on dit en hausse, en faible hausse euh, toute l'année 2019. Là, euh, il a maintenu une tendance haussière qui est quand même faible. Et là, depuis les dernières semaines, dernières semaines surtout, euh, on a beaucoup de, de, de faiblesses dans la tendance. Donc, euh, le dollar américain, euh, d'après moi, va corriger en 2020. Euh, euh, on, plusieurs disent que le dollar américain va s'écrouler. Je ne penserais pas qu'il va s'écrouler, mais quand même, on va connaître une bonne correction, ce qui va permettre aussi à de de monter, parce qu'il faut pas oublier, je l'avais dit dans une de mes vidéos, que l'or, euh, dans plusieurs devises, euh, a connu des sommets, euh, devises canadienne, devises australienne, en tout cas, on peut faire le tour, euh, j'avais mis des... des bon, vous pouvez aller sur n'importe quel site, regarder l'or euh, sur des autres devises, et on a connu des sommets très, très importants. Donc, le dollar américain, lui, lorsqu'il va arriver, sa correction va arriver, parce que je pense que ça va arriver, on injecte tellement, tellement de monnaie. C'est sûr que la monnaie américaine, même si c'est une valeur refuge, va euh, probablement connaître de la faiblesse parce qu'on euh, inonde le marché de dollars américains. Donc, euh, euh, ça sera à suivre, mais euh, c'est ce que je pense qui va arriver. Euh, donc, euh, ce qu'on voit en ce moment sur les marchés, c'est beaucoup, beaucoup de complaisance. On avait euh, euh, eu des craintes euh, pas mal de manifestes euh, au mois d'octobre septembre octobre novembre il y a plusieurs encore YouTube des, des canaux YouTube qui disent que tout que tout va cracher euh, c'est euh, des sites euh, ben des sites ou des euh, c'est alarmiste euh, je pense qu'il peut arriver un crash ce qui arrive en ce moment, euh, la réalité, c'est qu'on a une effervescence, vraiment, vraiment un eff, une effervescence irrationnelle. Et lorsque ça l arrive, euh, on voit des montées en flèche, tout à l'heure on va regarder ça sur des graphiques, des montées en flèche au niveau du Standard Poor's, Dow Jones, uh, New York, euh, euh, même les petites capitalisations qui avaient traîné, là, se remettent à partir à la hausse, ou les, les indices aussi européens, c'est la même chose. Euh, donc on est en euphorie en ce moment. On est vraiment, vraiment en euphorie dû au fait que euh, l'argent est tellement facile, euh, l'argent euh, rentre dans les marchés. Euh, mais c'est une euphorie comme ça, une euphorie euh, à la, où on achète, achète, comme vous allez voir tout à l'heure. C'est très, très dangereux pour que ça plante. Euh, et euh, est-ce que ça pourrait être un crash ou une grande correction? Je ne sais pas. Encore, je suis presque convaincu que d'ici novembre... Euh, 2020, euh, tout va être fait, en tout cas, tout va être euh, essayé euh, pour maintenir artificiellement encore euh, le marché à la hausse dû au fait de l'élection américaine. On verra. Donc, euh, cette euh, euphorie qu'on voit en ce moment sur euh, les indices, surtout, euh, se traduit par euh, probablement euh, un, une grande correction qui pourrait arriver... Euh, c'est euh, presque logarithmique, vous allez voir tout à l'heure. Donc, euh, surtout depuis les dernières semaines, euh, c'est fou, c'est fou. Donc, euh, quand on a des euphories comme ça, ben, ce qui arrive, c'est qu'on a des changements de tendance assez raides qui arrivent. Puis euh, j'ai remarqué dans plusieurs sites euh, conventionnels où on reparle qu'il faut acheter, il faut être dans le marché des actions, tout ça. Donc, euh, on vit euh, une euphorie qui était semblable à pour dire celle de 2000, lorsque la crise des, des, des technos est arrivée, c'est là que je suis rentré dans la bourse, que je me suis fait avaler par le marché, mais lorsque c'est arrivé, c'est un peu la même situation qui, qui, qui s'est passée, on vivait une euphorie, une euphorie vraiment, vraiment importante, et lorsque ça... Continuait à faire lorsqu'on était en euphorie, ben, euh, les petits achetaient, achetaient, achetaient en pensant que ça montrait tout le temps. Bon, ben, la correction est arrivée, euh, mais il euh, faut dire que, euh, mettons, le crash de, 2000, euh, de 1987 que je n'ai pas connu, c'est un événement qui est vraiment spontané, 22% de perte en une journée, une séance. Euh, donc, mais ça s'est repris. Mais euh, le crash de l'an 2000, ce n'est pas un crash qui est arrivé red-red. C'est qu'on a eu un changement de tendance. On a connu un pic et on a eu un changement de tendance. Après, il y a eu une reprise. C'est ce qu'on pourrait reconnaître. Euh, ce qui est arrivé en 2000, avec euh, surtout sur le Nasdaq, les autres indices, pareil, mais plus le Nasdaq, parce qu'on regarde le Dow Jones, on voit qu'il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de va-et-de-vient euh, pendant un certain temps, tandis que le Nasdaq, lui, avait connu un pic et ensuite on a eu une correction, une autre reprise, et c'est ce qu'on pourrait vivre en 2020, jusqu'aux élections, mais à un certain moment donné, c'est sûr que le marché va... Euh, Bon, éponger les, les pertes, euh, c'est un peu normal parce que on a comme, euh, je pense poussé sur la pédale pas mal et puis euh, comme les dettes, on revient à ce qu'on disait au niveau des dettes, euh, les dettes des gouvernements sont, euh, c'est immense, les dettes des individus c'est encore immense, euh, dettes euh, des euh, automobiles aussi c'est immense, euh, au niveau des euh, prêts étudiants c'est euh, c'est débile. Au niveau des prêts automobiles, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on achète des voitures. Maintenant, le financement, est... on montait ça, c'était 7 ans, et maintenant c'est 8 ans. Donc, euh, la valeur de l'automobile a presque diminué au bout de 4-5 ans. Donc, euh, a, a diminué de moitié, là, puis on paye encore. Donc, euh, on paye encore pour... Euh, on n'est pas rendu à la moitié, on se fait rattraper. Donc, euh, on est perdant sur toute la ligne. Euh, encore euh, pire pour les locations d'auto parce que dans le fond, on loue des autos pour euh, des périodes longues. Ben, et ensuite, lorsque notre auto euh, revient au garage, on va avoir une nouvelle auto, mais ben, on remet le capital qu'on n'est pas capable de rattraper sur une nouvelle voiture. Donc, euh, c'est un petit peu une mini chaîne de Ponzi aussi. <rire> on paye toujours et toujours plus. Donc, on va aller voir ce qui se passe euh, sur euh, les marchés. Euh, Peut-être Aujourd'hui, c'est une journée qui va être quand même relativement tranquille, dû au fait que c'est euh, la, la séance est écourtée. Je pense que ça ferme à midi. Bourse euh, à Toronto, c'est toute la journée, mais il n'y aura presque pas de transactions. On est euh, de toute façon entre euh, Noël et le jour de l'an. Habituellement, c'est une période très très tranquille. Mais euh, ce qui est surprenant ce matin, on va aller voir ça. Ce qui est surprenant ce matin, euh, c'est que euh, l'or, euh, performe pas mal. Euh, on va voir les futurs. Est... Ah, on vient d'ouvrir, donc euh, je n'avais pas regardé l'or. on vient d'ouvrir euh, euh, au niveau... Bon, ben, on va aller voir les indices rapidement comme ça, pour rien que se donner une idée. Au niveau <coughs> du Standard Poor's, que je vous parlais d'euphorie, c'est ça ici qu'on est en train de vivre. Euh, admettons, je mets ça comme ça. Je peux aller voir. On est mensuel justement. Bon, on est euh, euh, le graphique mensuel. On voit très très bien ici que c'est un euphorie qui se produit. Vous voyez très très bien les, les, les pics d'euphorie, les, les, les euh, déplacements, de, les mouvements de prix euh, sont euphoriques. C'est des grands mouvements. Euh, si on compare euh, sur plusieurs années. Donc, euh, c'est pour ça que je me dis, euh, probablement, euh, on pourrait, euh, sur le Dow Jones, c'est pareil, le Nasdaq, c'est encore plus euphorique. Euh, quand on arrive à des périodes d'euphorie comme ça, euh, là, je n'ai pas les volumes ici, mais avec des volumes qui sont quand même assez modestes, euh, ben là, c'est là qu'on pourrait avoir un revirement. Un revirement. Ça, c'est un graphique mensuel. Donc, euh, on voit quand même, on est, en monté au niveau des oscillateurs, au niveau du RSI, c'est la même chose, mais quand même, on est dans des situations qui sont, regardez ça, c'est des petites capitalisations, c'est ça que je voulais vous parler, eux autres aussi ont cassé ici et sont en euphorie. Mais euh, où est-ce qu'on pourrait s'en rendre? On est rendu à 3222 ce matin sur euh, le Standard and, Parc Standard and On pourrait, euh, euh, durant une période d'euphorie... Euh, Regardez ça rapidement. Euh, là, c'est la période d'euphorie par excellence qu'on avait vécue en, en 2000, rien qu'avant, 98 99, 99 2000 la bulle des technos. Ben, là, on a amplement dépassé ça, mais rien que pour vous montrer comment, si on regarde ça, quand l'euphorie est partie, c'est des mouvements euh, euh, énormes. Alors, regardez octobre 99, un mois ça ici, on est monté... Euh, de 3000 à presque 3500, novembre, décembre, euh, c'est débile les mouvements, mais c'est ça qu'on qu est en train de vivre en ce moment, si on regarde le graphique sur le long terme. Donc, euh, l'euphorie va se poursuivre, peut-être qu'on pourrait, comme je vous ai expliqué ici, peut-être, je dis bien, qu'on pourrait connaître un long, long longue euphorie qui pourrait nous... Porter le, on va prendre, mettons, le Standard Poor's, 3300, 3400, peut-être, qui pourrait nous, nous amener vraiment vers des sommets. Mais ensuite, on pourrait, peut-être à la manière de ce qui s'est passé euh, euh, en 2000 euh, sur le Nasdaq, euh, reconnaître un creux et un autre montée jusqu'aux élections, à peu près, là, élections américaines, et ensuite, on, on a la descente. Décembre qui se fait quand même assez raide, mais quand même on, on change de tendance. De tendance s'en va à la baisse. Donc ça c'est pour les indices. Ce qui se passe en ce moment c'est on vit une euphorie. Est-ce que ça va continuer à monter? Oui, ça peut continuer à monter. Au mois de janvier, peut-être une correction. Au février, une stabilisation. Au mars, un revirement. Avril, mai. Mais en tout cas, on va tout faire pour maintenir les marchés jusqu'à ce que l'élection arrive. Euh, au niveau des autres indices, c'est à peu près la même chose. Euh, TSX, c'est un peu moins euphorique, mais c'est à peu près la même chose. Bon, on va regarder le dollar américain. Euh, ça, c'est sur un graphique euh, mensuel. Euh, puis, on va aller le voir aussi après euh, hebdomadaire. Euh, donc, euh, ce qu'on a connu comme euh, euh, montée euh, cette année, euh, c'est à partir de 2019 ici. Là. Regardez, on dit que c'est une montée, mais c'est une montée quand même très, très, très modeste qui qui n'a pas été euh, euphorique, euh, et puis là, surtout, regardez les oscillateurs, regardez mon RSI, on s'en va, euh, on perd de la force d'achat, et si on s'en va au niveau euh, semaine, euh, c'est ça, on, on a perdu de la force euh, euh, d'achat, donc euh, ce qui pourrait arriver, euh, là, j'avais tracé une ligne ici, euh, est près d'être cassé ici, le sommet n'a pas été plus haut, euh, donc, euh, en sans ça, on va dégringoler. Euh, Jusqu'où pourrait aller le dollar américain, je ne sais pas, mais je me dis quand même, euh, euh, il serait dû pour une très bonne correction. On a maintenu ce marché-là et surtout en injectant des capitaux comme on le fait dans le système, on n'aide pas à, à, à maintenir le, le dollar américain, même si habituellement c'est une valeur refuge. Euh, donc, euh, je, euh, on, a, on va aller voir au niveau de l'or... Euh, L'or qui, euh, ce matin, oui, euh, a, a beaucoup de force. Et euh, regardez mon oscillateur ici, je l'ai mis exprès. Euh, on s'en va vers la hausse, euh, vraiment. Et ce qui est encore plus, euh, euh, je pourrais dire, euh, euh, plus révélateur, c'est le fameux euh, l'indice que je suis au niveau des minières euh, d'or et d'argent, euh, qui, lui, est vraiment, vraiment... Euh, à une montée, euh, on a presque défoncé ici le, le petit sommet qui s'est bâti en septembre lorsqu'on a eu notre, notre course, euh, donc euh, ça regarde très très bien au niveau des minières euh, d'or, euh, pour l'or lui-même ça regarde très très bien, regardez sur le euh, GLD qui se trouve être le TF de l'or, euh, l'or lui-même, donc euh, non, on est... En très très bonne position au niveau de l'or et de l'argent et des orifères des argentifères, regardez ici First Majestic qui va très bien ce matin, euh, je vais finir par en, en vous parlant de First Mining, mining Gold mais je, je vais vous montrer d'autres euh, titres d'or, ça c'est euh, euh, Kierlane euh, qui, qui a connu depuis euh, 2016 une montée spectaculaire qui, avait, qui était à 1,66 et qui a monté à, à 66 Alors Moi, je ne pense pas qu'il faut acheter des titres quand même qui ont connu euh, des grandes montées de même, parce que le bénéfice euh, est moins important. Oui, ça peut remonter encore, mais euh, je, je, je l'ai mis là comme exemple. Euh, C'est la même chose de Franco Nevada. Euh, avec Pierre Lassonde, qui est très, très connu dans le milieu euh, minier. Euh, donc, euh, ça, oui, ça va monter encore, mais euh, quand même, le potentiel est, euh, est pas mal euh, euh, épuisé. Euh, tandis que je regarde ba Barrick Go, euh, puis Barrick pourrait comme monter aussi encore, donner un bon, bon coup vers les 25. Il va suivre le reste, parce que dans le fond, fond Barrick, comme bien d'autres... Euh, euh, titre d'or, euh, c'est la même chose que euh, Yamana, Yamana Gold. Euh, c'est d'autres titres que j'ai mis là, là qui, qui démontrent qu'on s'en va à la, à en montée. Euh, donc, euh, bon, c'est un peu un paquet de titres. Euh, euh, ouais, c'est ça. Il faut que vous regardez ça rapidement. Et puis, je voudrais finir simplement en vous parlant de... Parce que moi, je pense personnellement que la prochaine grande vague d'or, euh, ça va être surtout les... Euh, ben, c'est surtout. Euh, tous les titres vont en bénéficier, mais surtout les, les juniors. Et puis, euh, j'ai fait un scan de pas mal de juniors pour essayer de trouver la perle rare. Et je vous dis pas de la perle, que c'est la perle rare parce que je vous, euh, je veux pas faire de conseils d'investissement. Je vous dis pas d'acheter euh, euh, First Mining Gold. Par contre, ce que je trouve à cette entreprise-là, c'est vous pouvez aller sur le site, là, First Mining Go, vous allez trouver toutes les informations. D'un, c'est Kurt Neumaier, le même personnage qui a fondé First Majestic et euh, qui, qui est euh, au niveau du Silver. Et on voit très très bien que ce titre-là, depuis sa fondation, a, est parti de 7, a monté à 20%. 24 donc c'est le même fondateur qui a Rapatrier un paquet de, de, de mines qui étaient sous-évaluées. Il a fait ça en 2015, 2014, 2015. Donc, il a rapatrié un, un grand bassin de projets potentiels qui pourraient produire. En tout, je pense c'est 10 millions d'onces d'or qui pourraient être. On parle de tous les projets de First Mining Gold. Donc, ce titre-là est vraiment sous-évalué first mining gold donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, je me dis que ça pourrait connaître une montée assez impressionnante en ce moment je pense que les investisseurs réalisent pas le potentiel de ce que ça pourrait donner mais il y a que ce junior-là, il y a vraiment d'autres juniors, vous pouvez regarder, faire vos propres recherches, euh, regarder les, les, les bilans, euh, c'est une entreprise, First Man in Gold, qui est très très bien gérée, si on, si, si on se fie à, à Kurt Meyer, ce, ce qui a eu comme euh, succès euh, en créant First Majestic, aussi à, à First Quantum minéral aussi. Euh, donc, euh, l'entrepreneur est super euh, euh, bon, très bon gestionnaire. Il sait où il s'en va. Euh, il y a euh, aussi une équipe qui est vraiment forte euh, en arrière. Euh, donc, euh, moi, c'est mon coup de cœur, mais. Je vous dis pas d'acheter, c'est on voit le graphique euh, quand on regarde le graphique comme ça, on, on, on voit pas encore que le, euh, la montée est arrivée. Donc euh, ça peut prendre très très longtemps. On peut faire une surplace très très longtemps. Il s'agit que les investisseurs euh, puissent euh, embarquer. Euh, dans ce marché, dans le marché euh, euh, des juniors euh, et euh, surtout voir le potentiel euh, de cette euh, junior minière qui se trouve avoir je pense 23 ou 24 euh, concessions, la compagnie n'a pas de dette, euh, euh, ceux qui ont beaucoup d'actions quand même, euh, euh, mais quand même c'est une entreprise qui euh, si quelqu'un euh, ah, un peu de. <rire> si quelqu'un a un peu de, de guts puis euh, qui n'a pas peur de perdre, parce que dans le fond, c'est toujours un risque. Quand on parle des, euh, des juniors, euh, c'est un risque. Euh, cependant, c'est une compagnie qui peut avoir un potentiel très, très intéressant. Donc, euh, c'était le. Je voulais rien que vous parler de tout ça parce que je pense que. Elle est sous-sous-évaluée, sous dans les sous évalués Mais euh, au niveau du reste, vous avez le choix. Il y a beaucoup d'actions euh, orifères qui commencent à présenter une, une très belle configuration. Euh, c'est de regarder aussi ce que je faisais moins euh, il y a des années, mais regarder aussi leur bilan, euh, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. ce euh, First Majestic, euh, c'est un achat euh, euh, presque assuré, ça, là, là, dans le sens que vous achetez ça. Puis euh, j'en avais acheté un peu ici, J'ai revendu pour acheter du. J'ai revendu vers à peu près ici pour euh, racheter du First Mining euh, Gold. Mais comme je vous dis, je ne vous faites pas de conseils. Vous pouvez aller dans First euh, Majestic, qui est quand même euh, très stable, qui est le même. Euh, C'est le, le même fondateur. Donc vous avez quand même. Euh, puis il y en a beaucoup d'autres qui.. qui c'est de faire vos recherches, je suis pas là pour vous dire quoi acheter, quoi vendre, c'est à vos propres risques et périls. Donc, faites vos recherches, mais le secteur de l'or peut être très, très prometteur en 2020. Et pour terminer, on peut regarder tout simplement si on veut pas trop avoir de risques, puis suivre le marché, bien, on peut aller soit dans l'ETF GDX... Euh, qui est quand même euh, très représentateur, c'est un paquet de, de titres euh, de plus grosses minières euh, d'or d'argent, GDX et GDJ, c'est les juniors, les petits juniors, euh, euh, les juniors euh, qui sont euh, dans l'or, dans l'argent, donc euh, c'est à votre choix, vous pouvez vous acheter des ETF comme ça, c'est quand même assez, assez sécuritaire. Donc, euh, c'était un peu le bilan de l'année euh, 2019. Peut-être que je ferai une autre vidéo euh, avant de tomber en, en 2020. On verra. Euh, C'est le temps des fêtes. T'as soir, on, est, on a un party de famille. Donc, euh, il faut en profiter. Il faut euh, vraiment euh, euh, avoir du plaisir avec euh, nos proches. Euh, euh, au niveau de, de la bourse, moi, j'aime l'économie. Euh, j'aime ce qui est... Parce que dans le fond, on fait toute partie de, de grand d'un de, euh, des grands systèmes économiques. Lorsqu'on va euh, euh, acheter quelque chose à l'épicerie, ben on fait partie de ce grand système économique-là. On est tous dépendants les uns des autres dans cette grande économie. C'est peut-être ça qui me fascine le plus. Donc, euh, euh, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à la bourse. Parce que les grands mouvements, euh, autant haussiers ou baissiers, influencent toutes nos vies qu'on sache ce que c'est la bourse ou qu'on connaisse absolument rien, ça influence toutes nos vies. S'il arrive un crash, on est tout influencé par ça. S'il arrive un boom économique, on est tout influencé par ça. Euh, donc c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à la bourse et je pense que euh, vous auriez intérêt ceux qui m'écoutent ou euh, peut-être euh, en parler à plus de monde, de s'intéresser euh, non seulement à la bourse mais à l'économie en général parce que l'économie ça nous concerne c'est surtout en 2020, on voit des grands grands mouvements qui se produisent en ce moment. On voit la Fed qui injecte de l'argent, dans le fond, qui vole euh, aux générations futures. Es, C'est vraiment ça qu'ils font. Ils volent du temps aux générations futures parce qu'il va falloir payer la note euh, plus tard. Ou même les paradigmes pourraient vraiment euh, changer dû au fait qu'on se fait avoir euh, lorsque la, la Fed au niveau américain... Mais euh, au niveau mondial aussi, un peu tout le monde est en effervescence et plusieurs personnes vont embarquer dans le marché lorsque ce sera pas le temps et plusieurs personnes vont se faire laver, malheureusement. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je vous, je vous dis de vous intéresser quand même à, à l'économie au marché. C'est quelque chose qui, qui, qui est valable pour tout le monde. Donc, on se revoit bientôt. Joyeux Noël et bonne année si on se revoit pas.